Bah écoutez, je voulais vous reparler d'un petit outil euh, que je vous avais présenté par mail en fin d'année dernière, un peu rapidement, euh, parce que euh, je voulais vous en reparler parce que je l'aime bien, voilà. Euh, en fait, ça s'appelle la digitale du numérique et euh, ça se compose de différents modules euh, que je vais ouvrir un peu rapidement, euh, là, euh, avec vous. Euh, enfin, je vais en ouvrir quelques-uns que je connais bien. Euh, D'abord, DigiScreen. Euh, si vous connaissiez euh, Classroom Screen, c'est un petit peu la même euh, utilisation. Euh, donc euh, en l'utilisant ici, euh, euh, vous voyez euh, une sorte d'interface que vous allez projeter en classe et euh, à laquelle vous allez pouvoir ajouter euh, différents petits modules. Euh, vous pouvez ajouter du texte, une image, euh, un document que vous partagez, un nuage de mots aussi, ça c'est sympa. Euh, quand vous faites un brainstorming avec les élèves, ça fait directement le nuage de mots. Euh, vous allez pouvoir ajouter un chronomètre, euh, un timer si, euh, si vous êtes dans une activité limitée, euh, bien sûr un audio, une vidéo, un lien, euh, le code iframe e aussi c'est pas mal pour pouvoir annoter directement un site internet avec l'outil annotation ici. Voilà donc je vous laisse euh, je vous laisse euh, euh, explorer par vous-même et euh, je vous présente d'autres modules maintenant. Euh, par exemple, DigiPad, que j'aime bien aussi, qui correspond finalement à un Padlet, euh, où vous allez pouvoir ajouter euh, du texte, des images. Euh, je vais vous montrer un exemple ici. Euh, vous voyez là ce qu'on avait fait en EPI, donc c'était le, le, le texte des élèves. J'aurais pu directement ajouter euh, euh, le lien euh, du Google Doc que certains ont utilisé. Euh, et puis j'ai intégré les, les, les images, euh, enfin les dessins qui, qui ont été faits euh, pris en photo ensuite, euh, qui ont été réalisés en art plastique. Euh, voilà, je, je, je reviens sur la digitale. Euh, et euh, je voulais vous montrer euh, maintenant Digidoc. Alors si vous connaissiez avant euh, Framapad, euh, euh, Etherpad, euh, bah, c'est en fait la même lignée. Euh, donc... Euh... Quand vous cliquez dessus, en fait, vous créez un document et ça devient un document euh, collaboratif pour vos élèves. Donc, vous avez juste à leur partager euh, le lien qui apparaît ici dans la barre. Et puis, euh, chaque élève euh, euh, qui, apparaît, apparaît avec, euh, qui écrit apparaît avec une couleur différente. Le petit, euh, le petit euh, chat ici pour se mettre d'accord sur euh, l'histoire interne, si c'est une écriture euh, collaborative, par exemple. Euh, je continue. Alors, DigiBunch, c'est pas mal, c'est pour faire un bouquet de liens. Euh, je vous en donne un exemple ici, là, je viens d'en faire un. Euh, vous voyez là, plutôt que de mettre quatre liens euh, sur OneNote, par exemple, ou, euh, ou, euh, ou par mail que j'enverrai à un élève, j'envoie directement ce lien ici qui regroupe euh, les quatre liens qui apparaissent au-dessus. Donc, un lien au lieu de quatre ou plus. Hein. Euh, voilà, euh, continuons un petit peu. Euh, Digilink, euh, facile, euh, c'est pour euh, euh, diminuer un lien Internet qui est euh, bien long. Pardon. Vous avez juste à copier-coller ici là, le, le, le lien et puis euh, il va être immédiatement euh, raccourci. Continuons rapidement. Euh, Digicode, très très simple aussi d'utilisation. Vous collez ici euh, le lien ou le texte. Euh, et puis, euh, vous générez euh, le QR code. Comme ça, en classe, on peut imaginer que les élèves ont juste à flasher le QR code et puis euh, vont euh, sur le site ou l'activité que vous leur avez euh, proposée. Euh... Euh, et puis, euh, le dernier peut-être, l'avant-dernier que je voulais vous présenter, pour le reste, je vous terminerai euh, peut-être tout seul, euh, il s'agit du DigiPlay. Euh, ça, ça correspond à… Bon, il y avait d'autres modules aussi, hein, je pense à, à ViewPure, par exemple. Euh, si vos élèves, euh, vous ne voulez pas qu'ils aillent sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a plein de distractions autour de la vidéo que vous voulez euh, qu'ils voient, eh ben, en fait, ça va purifier la vidéo. Donc, il y a juste… Euh, à copier le lien de votre vidéo, valider, et en fait, on va vous donner un autre lien à partager euh, sans distraction possible. Euh, donc, pas mal pas mal du tout. Alors, dernier module que je voulais vous présenter, euh, c'est celui-ci, DigiTools. Euh, donc, on va l'ouvrir ensemble. Et euh, bah, vous voyez, il y a différents sous-modules. Euh, alors, moi, j'aime bien euh, le groupe, par exemple parce que vous rentrez euh, la liste de euh, vos élèves et, euh, et puis euh, ça vous crée, et le nombre de groupes que vous, volez, vous voulez, et ça vous crée directement euh, vos groupes. Donc ça, j'aime bien. Euh, j'aime bien également euh, alors le coffre-fort, vous pouvez en trouver euh, une utilité. Euh, par exemple, si euh, je voudrais qu'il conjugue le verbe recevoir au passé simple, hein, euh, il reçut par exemple, et que le trésor c'est euh, un superbe bravo, euh, je valide. Et vous euh, voyez que là, en fait, si on met euh, le, euh, la bonne combinaison, alors ça peut être un chiffre, ça peut être autre chose, hein, euh, en maths par exemple, on vérifie, le coffre-fort s'ouvre et c'est génial, bravo apparaît. Euh, voilà, et euh, j'aime bien la roue de la fortune également. Euh, donc là c'est pas mal, par exemple si je fais lecture linéaire 1, lecture linéaire 2, lecture linéaire 3, lecture linéaire 4, et je veux interroger mes élèves un peu au hasard, et euh, eh bien je lance le dé, et puis j'arrête, et ça tombe sur la lecture linéaire numéro 3. Euh, voilà euh, écoutez, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me contacter voilà, j'ai fait un rapide tour mais vous voyez qu'il y a d'autres modules encore à explorer, je ne les connais pas tous euh, à vous, à vous d'aller un petit peu plus loin et de voir comment vous allez pouvoir euh, vous approprier tout ça euh, dans votre discipline voilà, euh, à bientôt